Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune en Sagittaire. Euh, donc on va découvrir avec les cartes sur quelles énergies on est porté par le Sagittaire. À quel message vous pouvez retirer des cartes pour cette période particulière. Alors, C'est aussi une éclipse. Alors. Certains disent que ça change rien, certains disent que ça change beaucoup, je ne suis pas spécialiste en astrologie donc je ne vais rien dire. Euh, moi je vais juste tout simplement vous tirer les cartes et vous allez simplement prendre ce qui va résonner pour vous puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, sachez que j'en propose également et pour cela vous pouvez les réserver via le lien qui est dans la description de cette vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Requebuche et je suis thérapeute holistique. Euh, J'accompagne les femmes pour... Euh les aider sur leur chemin de vie, les aider à reprendre les rênes de leur vie. Euh, ce sont des femmes qui ont des blocages, des TCA, des difficultés avec leur corps, des blessures du passé, euh, différentes thématiques qui en général s'entremêlent. Euh, si vous êtes intéressé par ces thématiques, je vous encourage à vous abonner à la chaîne. Vous allez pouvoir euh, découvrir les différentes playlists, euh, les différentes thématiques que j'aborde et les différents conseils que je peux vous donner. Maintenant que les présentations sont faites, donc on va commencer par euh, ce tirage. Donc comme vous savez, je commence en général par un tarot. Alors, Alors, celle-ci, c'était la deuxième, celle-ci, la troisième, il y en a une autre qui s'est retournée, normalement, oui, elle est là. Ok, alors, est-ce qu'on voit bien Oui, alors, on a une reine d'épée, un 10 de pentacle et un cavalier de coupe. Euh, alors, la reine d'épée, c'est euh, soit une femme, ça peut être vous, quelqu'un de votre entourage, euh, ou tout simplement une énergie, une énergie... Euh, donc qui est plutôt froide, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui est sur son trône, euh, c'est quelqu'un aussi qui va euh, écouter ses intuitions, mais qui peut parfois porter un masque, qui euh, peut parfois rester dans le silence, ou au contraire euh, dire la vérité, être un peu cinglante, tranchante, euh, c'est euh, voilà, vraiment euh, la notion de, de, de raisonnement, de vérité, d'intelligence froide, on n'est pas du tout dans euh, l'amour, l'émotionnel, hein, donc dans les épées, euh, donc euh, voilà, c'est une reine qui, euh, bah voilà, moi à un moment donné elle tranche, elle dit les choses même si ça plaît pas parce que c'est ainsi et c'est la stricte vérité pour elle en tout cas. Euh, donc il y a peut-être des notions voilà, d'être de, de, de, cette reine justement de, de ne pas être perturbée par ce mental c'est juste dire les choses, dire les faits tels qu'ils sont, euh, sans forcément être impacté par ses émotions en restant, comme on dit, un garder la tête froide le 10 de Pentacle hein, donc c'est pareil que les 10, le 10 de Denier euh, donc le 10 de Pentacle on est, euh, c'est la carte de l'abondance de euh, la richesse matérielle mais aussi ça peut rep représenter la famille, les Deniers c'est la matière, c'est ce qui est créé, hein, c'est ce qui est... Concret. Donc c'est l'abondance aussi bien professionnelle qu'au niveau de la santé, c'est l'épanouissement à tous les niveaux et donc ça peut être aussi dans l'instruction de construction de foyer, donc c'est aussi pour ça que ça peut représenter la famille. Ça peut aussi représenter les liens transgénérationnels, ce qui a été hérité, hein, l'héritage familial et qui du coup bah, crée des choses dans la matière, mais en fait ça nous vient de nos ancêtres. Donc ça peut aussi générer des blocages, donc on, on va voir avec le reste des cartes ce qu'on ce que, ce qu peut en, en préciser, hein, parce que juste comme ça on n'a pas assez d'informations. Et le cavalier de coupe, eh ben, c'est celui qui euh, va être dans euh, une communication sincère, donc les coupes c'est les émotions, c'est les sentiments, donc ça peut aussi vouloir dire une déclaration d'amour, hein, mais en tout cas c'est quelqu'un, le cavalier c'est celui qui a euh, cette fougue, hein, qui va euh, voyager, qui avance, et qui va donc euh, pouvoir déclarer ses sentiments. En dos de deck, on a notre deux de bâton. Le deux de bâton, c'est... Euh, alors, les bâtons, c'est des énergies de passion, de créativité, euh, de feu. Euh, le, ce sont les feux, donc une carte d'action, de passion. Et donc là, ici, ça va être la notion euh, de partenariat, euh, d'être peut-être en partenariat ou tout simplement peut-être qu'on nous parle d'un couple, un couple euh, qui crée des choses ou qui va... Euh, qui a une forme de passion dans ce couple. Mais qu'est-ce qu'on en fait en fait de cette passion Ça peut aussi symboliser une communication qui peut être un peu compliquée parce que peut-être que chacune des deux parties dans le partenariat a beaucoup d de, de je vais y arriver, d'action et de passion euh, et ça peut être parfois un peu difficile de s'entendre. on va voir ce que ça peut nous dire avec le reste. Alors, donc, on va venir préciser les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette ronde d'épée Ok. Ronde d'épée et les enfants. Sur le liste de contact on a clairvoyance et miroir magique. Euh, magnétique, pardon. Alors, sur chevalier de coupe. Ok, la carte de la fatalité. Bon, je ne sais pas si ça va être une pleine lune très tip-top cool. Hein. Ah, c'est quand même, en dos dès de qu'on a la tranquillité. Donc cette pleine lune, elle est là pour nous apporter de la tranquillité, hein, de la tranquillité d'esprit, une forme de sagesse aussi. Euh, peut-être que cette pleine lune, elle est là aussi pour réguler tout ce qui n'était pas encore tout à fait juste et équilibré dans notre vie, dans la notion de partenariat, soit dans un couple, soit dans le travail avec les autres, parce qu'il y avait peut-être une, une relation qui était compliquée ou des choses qui sont non dites. Donc elle est là pour nous apporter une, une certaine tranquillité. Merci. Et comment elle va le faire bah, euh, En nous permettant d'être cette reine d'épée et de pouvoir oser dire les choses. Alors, on a ici la carte de l'enfant. Est-ce que c'est oser dire les choses par rapport à des enfants Est-ce que c'est oser dire les choses par rapport à son enfant intérieur hein, Vous prenez à chaque fois ce qui va résonner pour vous, c'est important euh, parce qu'on n'a pas tous des enfants, donc c'est pour ça que c'est une guidance générale. Euh, donc, euh, peut-être que là, on nous invite tout simplement à dire ce qu'on veut vraiment euh, dans cette notion d'enfant, ou en tout cas, euh, de dire vraiment ce que notre enfant intérieur veut. Hein. Je, je me me semble que j'en avais déjà parlé ça, hein, de cette notion de se reconnecter il n'y a pas très longtemps à la fois intérieure, d'oser le laisser s'exprimer, hein, de ne pas avoir peur. Euh, là, c'est vraiment dénué de sentiments. Encore une fois, c'est voilà, dire les choses telles qu'elles sont. Euh, peut-être qu'on a des projets à mettre en place en lien avec les enfants ou encore une fois avec son enfant intérieur et qu'à un moment donné il va falloir dire les choses telles qu'ils sont sans, euh, sans, sans, sans, sans encore une fois sans avoir peur en gardant cette tête froide. Euh, donc sur le 10 de Pentacle, hein, sur cette notion d'abondance, de construction, de foyer donc ça tourne quand même j'ai l'impression beaucoup autour de la famille, hein, de la famille peut-être du couple mais du foyer. Euh, on nous parle ici de clairvoyance et on parle de miroir magnétique. Donc c'est vous encore une fois le miroir, miroir magnétique c'est donc là on vous dit que c'est vous dans la construction d'un foyer, dans votre abondance euh, matérielle, dans la richesse financière, dans l'épanouissement à tous les niveaux, c'est vous qui êtes maître de votre destin et vous voyez les choses et vous ressentez les choses et vous avez peut-être même une idée de ce qui pourra se passer et peut-être qu'il faut s'y connecter pour justement oser dire les choses. C'est-à-dire que vous savez très bien ce qui va se passer, vous le voyez et à un moment donné, eh ben, il va falloir oser le dire. Peut-être que ça va impacter des enfants, peut-être que c'est en lien encore une fois avec des enfants ou en tout cas avec la notion de descendance. Hein ici je vous parlais de transgénérationnel, on parle aussi peut-être ici dans l'idée de descendance, qu'est-ce qu'on veut encore une fois laisser au monde, à un moment donné il va falloir le dire et vous, a priori vous le savez déjà. Et dans cette notion aussi donc de communication, de déclaration d'amour, on a la carte de la fatalité, alors la carte de la fatalité c'est pas que tout va mal et que, effectivement c'est l'apocalypse, c'est cette notion de destinée de destin, c'est-à-dire que... Euh, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas et il y a, soit il y a une déclaration qui vient, une communication sincère qui arrive, mais dans tous les cas, elle doit arriver. Euh, c'est la fatalité, c'est le destin. Donc vous n'avez presque même pas envie, j'ai envie de vous dire, à la provoquer. Elle va arriver toute seule et euh, peu importe ce qu'il en découlera, euh, c'est pas que vous n'y êtes pour rien parce qu'on est toujours responsable, mais en gros, ça devait se faire, ça doit se faire. Cette communication, cette déclaration d'amour doit se faire et ça, c'est dans cet objectif de tranquillité. Euh, alors, on va venir préciser encore sur un niveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en plus sur MDP et l'enfant on... Alors, bah, on a encore un épée, hein, as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est toujours cette notion bah, de dire la vérité, hein, euh, de trancher, d'avoir confiance en soi, en ses idées. Euh, on peut aussi apprendre une vérité. Hein, c'est peut-être aussi, encore une fois, quelqu'un de votre entourage, leur RNDP ne vous correspond correspond peut-être pas, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage euh, qui vous apprend une vérité, qui, euh, qui apprend une vérité, ça va avoir un impact sur vos enfants. Euh, mais euh, voilà, l'épée c'est toujours donc cette notion de vérité et les as c'est le commencement, donc il y a quelque chose de nouveau, on dit peut-être quelque chose de nouveau, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore abordé et euh, peut-être qu'il est temps de l'aborder ici. Alors sur 10 de pentacle, clairement c'est une rupture magnétique je n'ai pas vu celle-ci, donc... Euh... Ok, alors, encore une épée. Donc, celle-ci, c'est le 8 d'épée. Euh, ok, <rire> on parle beaucoup de choses à dire. Le 8 d'épée, c'est de ne pas avoir peur de se laisser aller, arrêter de vouloir tout contrôler sur tous les autres, euh, même si on a peur. C'est la carte du lâcher prise. Donc... On nous dit ici que dans cette notion de, de, de, de richesse, d'abondance, de construction de foyer, il y a des choses que vous ressentez, que vous voyez. C'est vous aussi qui est, euh, allez être euh, euh, la maîtresse finalement de la création de votre foyer, de votre avenir. Et peut-être que vous voyez des choses, que vous avez toujours ressenti des choses et que même si peut-être ça peut vous faire peur et on vous dit de ne pas avoir peur, de vous laisser aller, de lâcher prise par rapport à ces visions que vous pourriez avoir sur votre avenir. Et sur Chevalier de coupe et la Fatalité. Ah, alors ceci est un peu plié du coup. Euh, eh bien, on a un 6 de denier. Un 6 de denier, ça va être, donc, encore une fois, une carte plutôt euh, de matériel hein, puisque les deniers, encore une fois, c'est euh, le côté euh, concret des choses, hein, l'ancrage. Et le 6, ça va être le partage. Ça va être, euh, justement, de trouver une forme d'équité. Donc, dans cette notion de fatalité, de déclaration d'amour, et ben on pourrait, euh, enfin, en tout cas de communication, on pourrait imaginer que, euh, peut-être, là, il va falloir, donc, euh, oser retrouver une forme d'équilibre dans le fait de... de de partager des explications, de partager des choses euh, ou alors que cette déclaration, elle arrive parce que, encore une fois, vous n'avez pas le choix, c'est la destinée, c'est comme ça, pour retrouver une équité dans votre foyer, dans votre couple, en tout cas dans la collaboration qui est mise ici en avant avec le dos de bâton. Euh, donc cette, cette déclaration encore une fois, euh, cette communication elle doit arriver pour permettre plus d'équité, euh, plus de, de, de, de notion de partage mais en équilibre dans la justesse des choses pour rééquilibrer tout ça et toujours pareil pour être dans la tranquillité parce que soit vous donnez trop, soit au contraire vous ne donnez rien mais il y a quelque chose qui est déséquilibré là dans la relation, euh, encore une fois c'est pas forcément une relation amoureuse, hein. je précise toujours parce qu'on a souvent tendance à croire que relation c'est que amoureuse mais relation c'est juste un lien entre deux personnes. Donc c'est peut-être donc trouver un équilibre différent dans cette relation et à un moment donné il va falloir, ça, ça doit passer par une communication sincère et ça vous ne pourrez pas y échapper. Et en dos de deck on a l'ermite, l'ermite c'est un arcane majeur. L'ermite c'est, euh, alors ça peut symboliser la solitude, hein. peut-être que vous avez besoin d'un temps de solitude, mais c'est surtout celui qui va chercher sa propre lumière. Alors, on parle souvent des parts d'ombre et d'éclairer, de, de, de, de trouver sa lumière. L'ermite, il fait un gros travail sur soi, il part seul, euh, il se replie sur soi, il s'isole pour trouver, chercher sa propre lumière, pour ensuite la ramener au monde. Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir aussi éclairer les autres de par son propre chemin d'éveil spirituel. Donc là, on vous dit ici que... Soit vous avez quelqu'un qui va vous aider parce qu'il a fait ce travail-là déjà, donc il peut aussi vous aider à réaliser tout ça. Soit c'est vous, on vous dit, mettez-vous un peu en mode ermite pour avoir cette tranquillité et puis pour pouvoir eh bien, observer tout ça avec le, le, la froideur, entre guillemets, des épées pour pouvoir être au plus juste, ne plus lâcher prise et ne pas avoir peur du futur parce que la lumière arrive et que vous avez été à la chercher et que dans tous les cas, il faut aller la chercher parce que vous avez des choses à ramener au monde. J'ai l'impression que ça n'a strictement rien à voir avec tout ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, je l'ai dit. Donc, c'est qu'il fallait que je le dise. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe de plus C'est plein c'est Est-ce qu'on libère des choses en particulier Ok, alors, j'ai... Le chakra couronne, donc il travaille, il travaille sec, hein. on est toujours dans cette notion d'éveil spirituel, on a le chakra du plexus solaire qui bosse, ah, donc le chakra du plexus solaire c'est le soi, hein. c'est l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, c'est qui on est, c'est euh, qui, euh, qu'est-ce qu qu'on va montrer par rapport, euh, qu'est-ce qu'on va montrer de nos émotions, de qui on est aux autres et j'ai aussi les, la carte de la, des habitudes de vie nocive qui, sont, qui est ressortie, alors elle ça fait un moment qu'elle sort, pour moi c'est vraiment en lien avec cette histoire de foyer, il y a des choses qui sont pas claires dans la construction du foyer, dans la famille. Euh... Il y a un équilibre qui n'est pas fait et ça crée des habitudes de vie nocives. Soit ça vous rend euh, euh, trop autoritaire, soit ça vous rend, vous faites trop de tâches ménagères, trop de charges mentales. Ou au contraire, plus rien du tout. Il y a un équilibre à, à retrouver parce que ça donne des habitudes de vie qui ne sont pas bonnes pour vous au niveau de votre santé euh, mentale, physique, émotionnelle, tout ça quoi. Et un de deux deck, on a quoi on a le karma de familial. Euh, je, je me demande s'il n'est pas ressorti aussi le karma familial pour cette semaine. Hein. Je vous parlais ici de 10 de Pentacle et de notions de transgénération d'ancêtres, de, euh, de choses qui sont transmises, je vous parlais aussi de descendance avec les enfants, euh, donc on nous parle encore une fois ici de karma familial, hein. donc il y a des choses peut-être là qui sont encore une fois en train d'être épurées et nettoyées au niveau du transgénérationnel pour nous permettre d'être vraiment nous-mêmes et de dire les choses euh, savoir encore une fois qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on qu qu garde de notre lignée qu'est-ce qu'on qu qu transmet à nos enfants donc il y a une idée ici quand même de transgénération et de famille hein. ça bosse pour la famille alors il y a un message pour les patients qui regardent cette vidéo qui est le message de l'âme. Je vais regarder, mais est-ce qu'il y en a encore une autre Alors, on a beaucoup de vert. Le vert, c'est la couleur du cœur. Infusez, beaucoup de choses se passent dans votre vie, des enseignements, de la sagesse intégrée. Prenez cet instant avec vous-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en vous. Soyez en mode ermite. Il euh, y a beaucoup de choses. Là, on vous dit qu'il va falloir euh, bah, dire les choses, avoir une communication, hein, dire les choses celles qu'elles sont même si on peut paraître un peu froid. Euh, mais peut-être qu'avant, il y a besoin de ce temps d'ermite, que, que nous donne peut-être cette pleine lune, pour laisser infuser ces choses-là, parce qu'il y a des choses à comprendre dans tout ce qui est en train de se passer. Euh, peut-être que justement, vous avez appris une vérité par rapport à la famille, et peut-être que c'est douloureux, mais peut-être que vous le saviez déjà. Euh, et que, encore une fois, on vous dit que ça a des enseignements à vous apporter. Donc il faut aussi laisser infuser cela. Et pour vous aider à laisser infuser, on vous reconseille et... et... En plus, j'ai vraiment du mal à parler, euh, à se, de se reconnecter à la nature. Je vais y arriver. Euh, Peut-être pour méditer, pour respirer, etc. Euh, C'est une bonne façon de laisser infuser les choses, de se reconnecter à la nature. Allez, je vous la mets ici. En dos de deck, on a quoi On a s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce que je vous dis ici. Euh, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Et même si ça fait peur, on nous dit ici de lâcher prise. Et si on n'y arrive pas, en tout cas, cette pleine lune va pouvoir nous y aider. On ne peut pas contrôler tout ce qui va se passer dans la famille. Encore une fois, euh, y a, vous, vous n'êtes pas responsable à 100% de ce qui se passe dans votre famille. Enfin, vous êtes responsable à 100% de vos actions, mais vous n'êtes pas seul. C'est ça que je veux dire dans votre famille. Euh, et du coup, euh, est-ce qu'il y a un message de pleine lune euh, bah du coup sur on va dire plutôt sur l'aspect spirituel pas biaiser le jeu non, ça fait peut-être beaucoup Alors, sur la vie spirituelle pour les personnes ouais mais j'aimerais juste une carte s'il vous plaît Merci Bon bah c'est la même qu'au début <rire> Donc, la lune rousse, hein, décidément, quand ça veut, ça veut. Alors, la lune rousse au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on veut nous dire Alors, déjà, on nous parle du printemps, donc ça tombe bien, on y est encore. Donc, jusqu'à présent, tout va bien. Alors, la lune rousse... Alors la lune rouge sur le plan spirituel, la lune rouse vous apporte une énergie de déplacement, il y a un ou plusieurs déplacements que vous allez effectuer en lien avec votre vie spirituelle, donc la vie spirituelle c'est votre âme, hein, c'est votre évolution, c'est qui vous êtes, qui vous avez envie de devenir, d'accord, donc j'ai pas été précisé sur le professionnel ou sentimental parce que là on parle dans des choses euh, plus précises et ça pourra pas forcément parler à tout le monde, donc là je parle vraiment dans, dans la vie de l'âme. Euh, et cela va vous permettre d'être dans une nouvelle découverte de vous-même. Ce déplacement va être une révélation pour vous. Vous allez vous connecter avec vous-même et avec l'intensité de vos capacités, de vos connaissances. Vous allez sortir de votre routine, ce qui va vous permettre de prendre du recul et d'être dans une énergie de renouveau et de nouveau départ ce déplacement spirituel va ouvrir une porte importante concernant une nouvelle voie spirituelle que vous allez suivre et qui va vous apporter un très grand épanouissement. Donc une énergie de nouveau départ, mais de déplacement. Il faut sortir. Alors soit on se déplace physiquement, géographiquement, soit on sort de sa zone de confort. Hein. On, on sort peut-être du cadre qui était imposé par la famille euh, pour être dans une réelle découverte de soi et pour pouvoir... Euh, euh, j'ai le mot de s'expanser qui me vient. Je ne voilà, je vois pas trop ce que ça peut dire de plus, mais euh, c'est pour s'expanser, Voilà, je peux pas vous dire de plus. C'est pour s'expanser, J'espère que vous aurez compris. On a besoin de s'expanser, Bon, voilà, c'est le message que j'ai pour vous. Alors, laissons-nous expanser dans ce cas. Euh, voilà, j'espère ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé peut-être à comprendre ce qui est en train de travailler pour vous. Euh, ça a l'air d'être quand même, donc encore une fois, très en lien avec la notion de, de foyer, de famille, en tout cas de liens de, de lien, de collaboration avec une ou peut-être plusieurs personnes. Il y a toujours cette idée de, de famille et de lien transgénérationnel, de, de, des choses comme ça qui, qui se passent. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre ce qui se passe pour vous. Euh, Reconnectez-vous à la nature, prenez un petit temps en étant euh, au calme, solo, pour euh, comprendre tout ce que ces enseignements ont à vous apporter comme sagesse, justement dans votre évolution spirituelle. Et euh, bah, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt